Bonjour à tous mes très chers petits oiseaux chéris de mon cœur Alors bienvenue à tous les nouveaux Nous sommes au moment où j'enregistre, mardi 2 juillet Et j'ai reçu il y a deux jours Un avis me disant de me préparer pour le grand changement Et ce sont mes instances supérieures directement qui m'en ont informé comme elles le font généralement lorsque euh, je vais passer une étape très importante de mon parcours. Donc ici, vous êtes, et nous sommes tous concernés. Et lorsque je reçois un tel message, eh bien, euh, il ne se passe que très, très peu de temps avant l'accomplissement l'avènement de ce, de, ce, de ce qui a été dit. Et le terme grand changement a été utilisé à dessein afin que je comprenne bien de quoi précisément il s'agit. Alors, comme je me suis posé la question, bon, et ben de quoi, que va-t-il se passer concrètement euh, pour ce grand changement De quel grand changement on parle ici On me parle. J'ai donc voulu tirer les cartes pour voir mes propres cartes, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Ce sont cinq jeux de cartes que j'ai réalisés euh, dans une situation d'alignement aussi complète et euh, profonde que possible, dans un moment où j'étais totalement inspirée de le faire. Voilà. Donc elles sont particulièrement adaptée à une question comme celle-ci. Puisque les cartes euh, que j'utilise sont des cartes justement euh, spécialisées concernant les énergies, l'incarnation, le, euh, le phénomène même d'incarnation et d'alignement. Donc elles nous parlent de ce qui est en cours, et de ce qui arrive, et de comment cela se passe, et de ce qui est en jeu, et ce qui le permet. Alors, tout d'abord, j'ai été inspirée de tirer les, euh, les cartes du monde initiatique des nombres, et il y a trois cartes qui sont sorties, d'abord la 80, puis la 360 qui se trouve au milieu, et puis la 84. Donc déjà, ces trois cartes nous donnent une indication extrêmement forte qui ensuite va être petit à petit détaillée par les autres jeux. Tout d'abord, la beauté, la pureté, les gemmes, les cristaux, l'émission énergétique universelle, le rythme de la terre. Et la carte ajoute encore ceci, « Retrouve la voix de l'accord » intérieur et l'extérieur suivra en fait on a déjà une première mesure de ce dont il s'agit pour ce grand changement et de ce qu'il convient de faire de la posture à avoir pour ce grand changement ensuite cette carte est associée à la 360 360 vous savez que c'est le nombre de degrés euh, par lequel on divise un cercle. Et donc, c'est un tour complet, le tour complet euh, du cercle. La carte dit « Aspect et fonction du soleil, transmetteur d'informations et d'énergie vitale ». Et elle ajoute encore ceci, pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit, c'est est écrit en « gras » élève tes énergies. Donc ça, c'est le leitmotiv pour tous ceux qui ont, à partir de mars, puisque c'est en mars que nous avons été informés que c'était l'heure du grand choix, justement, pour faire face à ce grand changement qui arrive là, au pied duquel nous nous trouvons maintenant, c'est confirmé. Donc on avait dit que ce climax commençait, débutait en juillet, 28e semaine de juillet. Hein non pas le 28, mais 28e semaine. Donc ça comprend un certain nombre de choses. Et j'ajoute ici, parce que je souhaitais faire un communiqué à ce sujet, mais voilà que ce tirage me permet de vous transmettre cette information, à mon avis, extrêmement importante, parce que euh, je, ça ne m'était pas revenu à l'esprit, mais ces derniers jours, euh, avant même euh, qu'on me passe cette annonce de confirmation que le grand changement est maintenant à nos pieds, à nos portes, euh, j'avais ceci, cette information qui me tournait à l'esprit. Ah mais oui, oui, mais c'est bien sûr, mais pourquoi je avais pas pensé Notre mère, première mère ascensionnée, celle qui est au centre, de la fleur, de notre fleur énergétique, des sept mères qui ont ascensionné, il y aura un autre groupe, des autres mères, toutes les autres mères vont ascensionner, mais après le grand changement. Seulement après. Euh, la nouvelle importante, donc, que je souhaite vous communiquer, c'est que, notre première mère ascensionnée, celle qui est donc au cœur de notre fleur énergétique qui est le, le comment dire, cette fleur énergétique c'est comme le cocon espace-temps intime à notre âme collective. Je, je vous dis ça, les, les mots me sortent avec sincérité, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est du direct, direct, direct. J'espère que cela résonne en vous, que ça a du sens pour vous. Et donc, la, la mère ascensionnée, qui est en fait aussi donc, le tout premier Elohim, euh, côté féminin, puisque les Elohim, les véritables Elohim, et là on parle de ceux de notre galaxie, de l'âme de notre galaxie, sont triples. Bon, mais j'expliquerai ça dans, dans, dans mon livre en détail. Hein. Voilà. Euh, ici donc, cette, cette femme, cette mère ascensionnée, notre mère, est la partie féminine du tout premier Elohim. Si je ne me trompe pas. Hein. Mais, mais nous verrons ça petit à petit. Et donc, elle a, elle est incarnée, elle s'est incarnée, justement, pour participer à ces événements euh, grandioses que nous traversons, mais euh, qui ne sera pas euh, forcément vu ni vécu sous cet angle-là par beaucoup. Et nous allons développer ça petit à petit au fil du tirage. Notre mère, notre première mère ascensionnée en tout cas, qui est d'une façon certaine un Elohim en tout cas, qui fait partie des tout premiers Elohim de l'âme de notre galaxie, elle s'est incarnée ici et elle a ascensionné, à proprement dit, hein, et, et, et, et, et je vous ai dit déjà dans la dernière vidéo, il y a une différence colossale entre l'ascension véritable, très concrète, de ces mères ascensionnées et de nos pères ascensionnés et attention à ne pas confondre avec les soi-disant maîtres ascensionnés du New Age. Tout ça est une énorme fanfaronnerie, et dangereuse en plus, pour qui y croit et qui le suivent, et qui fait appel à ces gens-là, à ces êtres. Mais, par ailleurs, il y a toujours, vous voyez, dans notre incarnation, notre dimension, l'aspect faux et l'aspect vrai de chaque chose. Et ceci est au cœur de ce tirage, et de ce qui arrive, et du choix que vous avez fait, et de la connaissance de vous-même. Et nous avons donc des pères ascensionnés, et qui jamais, jamais, étant donné qu'ils sont humbles et bienveillants, jamais ils ne se prétendraient être maîtres ascensionnés. Ça n'est absolument pas euh, dans leur euh, dans leur manière d'être, d'accord Je ferai une communication spéciale sur euh, nos Pères Ascensionnés, Mères Ascensionnées, Jésus, qui en effet s'appelle et euh, dénommé de naissance Jéushua. et attention, euh, qui n'a pas pour Père Yahweh. Attention, là il y a encore une énorme et terrible bévue qui a été sciemment euh, intégrée dans les textes sacrés. Et là encore, je vais faire une communication à ce sujet. Donc, nos pères, nos pères ont déjà ascensionné. Ils ont ascensionné les uns après les autres. Vous voyez, c'est une véritable plante énergétique. Euh, ils forment comme la tige de cette plante, en ayant ascensionné les uns après les autres. Grâce à eux, les mères ensuite peuvent ascensionner. Et les mères, elles, elles ascensionnent, elles, nos mères, hein, Elohim, elles ascensionnent dans une forme de fleur. Il y a eu la première mère, et j'y reviens, je vais aboutir à ce que je souhaite dire, et puis les six autres qui l'entourent, d'accord et qui forment ensemble une étoile. L'étoile a six branches. Et notre mère ascensionnée se trouve au centre, au centre, dans le feu central de cette étoile, de notre étoile, l'étoile de notre âme, âme collective. Donc, ce communiqué important que je souhaite vous faire, c'est que notre mère ascensionnée, celle qui est centrale, la toute première, a ascensionné, à proprement dit, le 17 juillet 2012 vers 11h et quelques du matin heure euh, GMT de Greenwich et vous ferez le calcul par vous-même de 2012 à 2019 et bien notre première mère va euh, connaître son septième anniversaire d'Ascension. Et ces anniversaires d'Ascension sont très importants. Anniversaire d'Ascension plus trois jours nous amène au 20 juillet. Alors, ce n'est qu'une intuition, mais le chiffre 3 est un chiffre d'incarnation. Et ici, le grand changement nous parle d'un changement intérieur, d'un changement qui va se produire dans le silence, un changement qui est une étape initiatique, mais qui euh, ne sera pas visible à l'œil nu euh, des néophytes. Peut-être, peut-être, pour ceux qui sont euh, les plus proches, peut-être pour les 144 000, peut-être, peut-être, pour les cœurs inconditionnels qui se donnent à... Euh, prier à faire des demandes au quotidien avec toute la sincérité de leur cœur et qui euh, de cette manière participe euh, sciemment volontairement à ce que tout se passe le mieux possible pour tout le monde en cette période d'immenses changements et la date la date euh, de, de ce grand changement n'est que le début D'accord Le tout, tout, tout début du climax. Ici, ce dont nous parlons, c'est de quelque chose qui va se passer profondément dans les profondeurs énergétiques de notre être collectif et de la Terre elle-même. Et qui nous euh, concerne donc tous, tous les enfants du ciel et de la Terre. Il s'agit bien, comme je l'avais déjà tiré dans mes précédents ah, déjà, déjà dit et, et vu dans les précédents tirages, alors j'invite tous les nouveaux à y aller pour, euh, pour avoir ces informations. Il va s'agir, comme il s'agit pour toute chose, avant tout, première étape de l'ensemencement dans l'esprit, d'accord et ensuite, nous allons connaître toutes les étapes de l'incarnation, un échelon après l'autre, à partir de ce grand changement. Et il est question en effet de s'y préparer, et c'est ce pourquoi je fais cette communication, afin que tous ceux qui n'avaient pas reçu mes précédentes vidéos puissent se préparer maintenant et n'attendent plus de mettre en œuvre leur pratique d'union, d'état de mise en union au quotidien, de demande de pardon, de réconciliation, de purification de leur âme, d'accord, et de participation de tout leur cœur, à envoyer les meilleures énergies partout, pour tout le monde, sans distinction. Et là, je n'aurai pas le temps de faire une communication à ce sujet, alors je vous le dis maintenant, pas le temps, pas le temps avant, avant le grand changement. Je la ferai probablement après, de toute façon, c'est très très important de le dire, concernant l'amour inconditionnel. D'aucuns qui sont avisés sur certains sujets, ont raté le coche concernant l'amour inconditionnel et se permettent de vous dire que ce n'est pas la bonne conduite à tenir et que cela euh, est euh, une pratique du New Age et néfaste. Alors là, je vous demande toute votre attention. Ce n'est pas l'amour. Euh, le New Age a utilisé de véritables connaissances et a, en a associé, y a associé et inclus euh, des voies de redirection vers euh, les pôles, les pires qui nous, qui nous, qui, qui, qui, qui nos énergies, nous rendent malades et nous rendent dépendants et veulent nous contrôler. D'accord Et de plus en plus. Bon. Donc je veux ici et je tiens absolument à remettre les pendules à l'heure concernant l'amour inconditionnel. Parce que, et pour tous ceux qui sont déjà dans le cœur véritablement et bien alignés, autant que faire se peut le savent déjà et l'ont déjà compris. Même, entendez bien ceci, comprenez bien ceci, je vous en prie mes petits oiseaux chéris, même Lucifer a besoin d'amour, de votre amour. Vous comprenez de quoi je parle ici Tous ceux qui sont passés de l'autre côté volontairement l'ont fait, et je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait concernant Lucifer, qui est quand même celui qui a mené les armées de contrôle et de destruction contre l'humanité, et plus encore, pas seulement l'humanité, mais il s'agit ici de toute la galaxie, et de toute, euh, oui c'est ça, de notre galaxie. C'est là, justement, que l'on peut aider, pour soi-même. Quand je vous dis que ce qui est important, c'est de pardonner, de se pardonner, et de pardonner aux autres. On comprend alors, pour ceux qui pratiquent le pardon, vous comprenez, vous savez à quel point l'amour inconditionnel est important, à quel point c'est la clé, et il n'y en a pas d'autre, avec les outils de la sincérité et de l'alignement. Mais la clé, c'est l'amour inconditionnel. C'est celui qui répare tout. C'est celui qui redonne l'amour là où il manque, là où il n'est plus. Ne, le discernement consiste à comprendre qu'offrir de l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire cautionner les actes mauvais. Ça ne veut pas dire nourrir et favoriser les actes vilains et méchants. Ça ne veut pas dire... Les cautionner, les, les, les, les favoriser euh, euh, et les encourager. Non, non et renom. Ça veut dire envoyer avec euh, sans, sans, sans, sans, comment dire, sans mettre d'impureté mentale, sans mettre de jugement, envoyer un amour pur et véritable, le seul qui est cette énergie de guérison christique, totale, qui va aller là où il faut, pour faire ce qu'il faut, comme il faut. Faire le travail que nous, nous ne savons pas faire avec notre mental, mais que les énergies pures de la source de toutes les bénédictions, grâce à l'amour inconditionnel, peut effectuer là où il est nécessaire de le faire. C'est vous qui êtes alors l'intermédiaire et le passeur pour cette énergie et pour que la source agisse là où il faut. Pourquoi Parce qu'il est nécessaire que nous agissions, que nous cessions d'attendre que ça vienne de l'autre et que nous nous mettions en action afin de favoriser cela, afin d'être le relais de cet amour inconditionnel et de le relayer ici et maintenant pour nous tous. Car nous sommes un à la base et seuls ceux qui se sont fait piéger et je demande je vous demande à vous tous les gardiens de la terre tous les volontaires qui sont venus aider merci de tout mon cœur, justement d'envoyer chaque jour cet amour inconditionnel partout sans distinction afin d'aider tous ceux qui se sont fait piéger et soit on se fait piéger Soit on choisit de passer de l'autre côté, du passé du côté volontairement de faire du mal aux autres pour vivre, pour survivre, pour quelque raison que ce soit, s'enrichir, se réconforter euh, euh, avec ces illusions de réconfort en faisant euh, peu importe le mal qu'on fait aux autres. Vous comprenez Vous comprenez mieux de quoi je parle, à quel point c'est important C'est crucial C'est véritablement la bonne attitude christique, voilà et j'ai déjà préparé quelques vidéos euh, concernant donc l'alignement christique pour ceux que ça intéresse et que je vais mettre donc à disposition de ceux qui le souhaitent, d'accord Il va y avoir un, une première étape, deuxième étape des exercices de pratique euh, afin de vous y conduire. Mais avant tout, avant tout, avant le grand changement, il s'agit de faire le choix du cœur, d'accord et de se préparer au grand changement, c'est-à-dire, la carte nous le dit, la deuxième carte, 360 nous le dit, élève tes énergies. Et pour cela, il s'agit de nettoyer son âme, comme je vous l'indique dans mes précédentes vidéos, hein, euh, avec la, la vidéo de, de mise en état d'union, avec la demande de faire chaque jour la demande « Programme ton âme au meilleur » et vous trouvez en cliquant, si vous êtes sur Smart, c'est une petite flèche qui se trouve en bas à « droite de la vidéo, vous cliquez dessus et vous avez donc tout le descriptif. Pour ceux qui sont sur un ordinateur, c'est une petite flèche avec un écrit « plus » à côté qui se trouve en bas à gauche de la vidéo. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez les URL qui vous mènent directement à toutes ces vidéos. J'insiste aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore le troisième œil ouvert, parce que c'est vraiment vraiment euh, important et tellement plus facile, tout devient tellement plus facile pour cet alignement lorsque votre troisième œil est ouvert. D'accord Alors, euh, justement, d'aller voir ma vidéo sur comment ouvrir son troisième œil ou l'ouverture du troisième œil, je ne sais pas le titre exactement, mais vous l'avez aussi sous, la, sous cette vidéo. C'est important pour ouvrir son troisième œil, pas seulement de pratiquer, mais aussi de s'aider, d'aider son corps, de nettoyer son corps aussi, en ne mangeant plus certaines choses, hein, et en préférant une certaine alimentation. Alors, euh, je donne ici tout de suite le béaba parce que je le grand changement arrive et que c'est important. Je sais bien que vous ne pourrez pas tous euh, euh, faire cette euh, transition alimentaire pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui sont encore carnivores, qui qui mangent encore de de de, euh, qui sont encore dans la pratique de tuer, même par même par euh, euh, comment dire euh, procuration de tuer pour vivre et ça, vraiment, on nous a seriné. Encore aujourd'hui, quantité de professionnels et même des personnes euh, à niveau de ministres, ici en tout cas en Belgique, euh, euh, veulent absolument nous faire continuer à nous faire croire que c'est indispensable à notre, euh, à notre, euh, à notre, euh, et particulièrement pour les enfants, c'est juste une monstruosité que de nous faire manger euh, euh, la chair d'un autre être. Voilà. Notre corps n'est absolument pas fait pour ça. Hein, nous sommes fructivores à la base et il est plus que recommandé d'y revenir. Et je ferai quantité de communiquer là-dessus sur mon autre chaîne Athea, hein que je vous invite à aller voir. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de vidéo. Hein. Je m'occupe moi aussi de me préparer, comme je l'ai dit dans mon dernier communiqué. Et là, je fais un petit, euh, un petit écart avec cette vidéo. C ça me semble très très important de vous dire que voilà, hein, on sonne les cloches parce qu'on arrive à la toute, toute, toute, toute, toute dernière minute avant ce grand changement. Et le choix du cœur est le plus important. Donc déjà, faire ce choix et deux yeux, donc se préparer. Et pour ça, vous avez mes vidéos, et de les pratiquer chaque jour. Donc, pour euh, passer la transition, euh, même, même quelques jours, jusqu'à ce que son changement ait lieu, hein. et après, vous pouvez encore faire quelques écarts, euh, parce que votre corps, le corps il a cette particularité d'aimer les habitudes. Donc, euh, quand on lui fait changer les habitudes, il vous dit non. Hein. Il se rebiffe, il se rebelle, euh, même si c'est pour l'amener vers le meilleur. D'accord Donc, euh, écoutez votre corps, votre esprit dirige, il sait par où aller, mais il va falloir respecter votre corps et y aller étape par étape. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, pour remplacer euh, les protéines animales, donc... Je redis, ce sont donc pas seulement les viandes rouges, ni les viandes blanches, mais c'est aussi les poissons, et les crustacés, ce sont tous des animaux, d'accord Ils ont tous une conscience, une âme, voilà. Et c'est tout aussi criminel euh, de manger l'un que l'autre. Oui, voilà, je ne vais pas aller par quatre chemins, je ne vous juge pas. Pendant longtemps, longtemps, j'ai été là dans la même erreur, d'accord, et je me suis même forcée, alors que j'étais dégoûtée depuis ma petite petite enfance, à manger tout ça. Par contre, les crustacés, les poissons, j'aimais beaucoup, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en à m'en défaire parce que il n'y a rien de plus difficile à mon avis que de se défaire de ses habitudes alimentaires parce qu'elles sont associées, associées à l'affectif profond et, et, et à notre racine affective la plus profonde, d'accord, notre lien à la mer. Justement, et voyez comme il a été perverti et détourné horriblement, voilà, par des générations d'erreurs et, et, et, de, et de contre, d'anticulture, voilà, et d'anti-savoir. Tout ça pour nous contrôler, nous affaiblir, euh, empêcher. Alors voilà, justement, toutes ces pratiques-là, empêche, véritablement forme, quantité de barrages euh, qui empêche la lumière de circuler en vous et de circuler l'information lumineuse donc la plus élevée, de circuler d'une cellule à l'autre afin qu'elle reste dans l'état de santé le meilleur et qu'elle puisse se régénérer de la plus rapide et la meilleure façon. Voilà tout simplement pourquoi on devient petit à petit malade, parce qu'on accumule, on accumule et notre corps sature, sature, sature et il n'en peut plus, et il ne peut plus faire autre chose euh, que de d'exprimer euh, euh, jusque dans, euh, dans, dans, dans la matière corporelle, tout, tout, tout ce déséquilibre, toutes ces saturations qu'il ne, qu ne peut plus gérer du tout. Donc, troisième carte est sortie, la 84, les voies infinies de réalisation de l'âme. « Ouvre-toi aux capacités de ton âme et développe-les. » Ah oui, je n'ai pas fini de dire pardon. Donc, pour passer très rapidement, pour les prochains jours, euh, se libérer euh, un maximum rapidement de ces blocages, vous pouvez remplacer donc les protéines par une part de légumineuses, c'est-à-dire n'importe quel haricot et n'importe quel pois. Petit pois, haricots verts, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, tout, voilà. Donc, une part des haricots euh, ou petits pois ou pois, et trois parts de céréales, n'importe laquelle céréale. Il hein, y en a énormément. Avoine, blé, orge, prenez du bio. Voilà, prenez du bio, prenez du bio et pas du bio industriel. Faites le choix d'aller et de trouver un petit producteur et un petit distributeur près de chez vous, dans les petits euh, euh, épiceries bio, hein afin euh, d'avoir les céréales euh, qui ont été euh, déjà la graine n'est plus une graine hybride hein, si possible c'est une graine euh, si possible ancestrale non non trafiquée et sa culture a été respectueuse et, et sa récolte aussi etc voilà et appréciez euh, cette nourriture que vous avez et bénissez la bénissez ce que vous buvez bénissez ce que vous allez manger et ajouter avec votre troisième œil donc euh, cette intention euh, d'en extraire toute la lumière. Et quand vous mangez, au moment où vous l'ingérez, au moment où vous le mâchez dans votre bouche, vous voyez toute cette lumière qui explose dans votre bouche et qui ensuite intègre votre corps. Voilà. Ces petits conseils vont énormément vous aider à, euh, à traverser et à profiter le plus possible de ce grand changement et être dans la meilleure posture possible. Et j'y viens, c'est très important d'être dans la meilleure posture possible, j'en parle depuis des mois, parce que qu'est-ce qui va se passer Ici j'ai compris, ce grand changement va être l'ascension de la Terre. Et ça va être le top départ des événements ensuite qui vont se dérouler, le climax dont j'ai parlé et pour lesquels j'ai fait un certain nombre de vidéos depuis 2-3 mois. D'accord Et là, vous avez donc l'ordre dans lequel ces événements vont arriver et le pourquoi du comment, ça va arriver. Et par contre, pour ce qui est du timing, euh, quand arrivent ces différents événements, ça, je ne le sais pas. Je peux vous donner un ordre approximatif pour ce qui est du déluge. Ça peut être dans trois ans, 3 ans et demi, 4 ans ou avant. Voilà, je n'ai aucune certitude. Et je vais réaliser une vidéo spéciale aussi. Euh, elle va arriver en son temps. Là, il y a un peu plus de temps et moi j'ai besoin vraiment de tout, tout, tout mon temps en ce moment. Euh, je vous ferai savoir quand je serai un peu plus disponible. Ce sera après. Hein. Cette, euh, une fois que j'aurai fini de me préparer euh, matériellement. Euh, et une fois que ce, cette, cette, l'ascension de la Terre euh, sera passée. Euh, je vous referai, je pourrais avoir euh, beaucoup plus de temps et de disponibilité pour vous refaire un certain nombre de vidéos justement pour l'alignement christique hein, pour ceux qui souhaitent faire ce chemin avec moi euh, c'est l'objet de cette, de cette chaîne hein, spécialement et d'aider ceux qui le souhaitent. Euh, je ferai donc une vidéo spéciale pour vous montrer euh, quelle construction réaliser pour traverser euh, le déluge une construction qui est très peu onéreuse, qui est à la portée de chacun. Je vais donner un maximum d'explications, hein. je vais vraiment faire un tuto pour ça, avec euh, de nombreuses photographies, euh, de nombreux exemples. Vraiment, je vais détailler ça et pour vous construire, donc euh, pouvoir vous construire un, une forme de radeau, hein, de construction de survie, qui est capable de subir euh, des vagues extraordinaire de passer sous l'eau et de remonter directement, de toujours rester euh, côté face vers le ciel, côté pile euh, euh, vers le, le, les profondeurs de l'eau et euh, qui résistera aux chocs les plus euh, les plus forts. Voilà une construction vraiment anti-choc et insubmersible. Euh, voilà est très très peu onéreuse et simple à construire voilà et pour qui n'a encore jamais rien fait de ses dix doigts il est il sera temps de s'y mettre de se faire aider par un copain hein, parce que rien n'est impossible si les autres peuvent le faire vous pouvez le faire sortez de votre esprit que vous ne que vous n'êtes pas bricoleur et que vous ne savez pas faire ce genre de choses tout ce que j'ai pu faire dans ma vie je ne savais pas le faire avant et et je ne me suis presque jamais fait aider simplement je me suis dit, mais si les autres peuvent le faire, alors je peux le faire. Et quels que soient les efforts et, et que, que j'ai dû, et les, et, les, et les obstacles que j'ai dû surmonter, eh bien, j'ai simplement mis de la persévérance et de la confiance dans le fait que je pouvais y arriver. Et chaque fois, j'y suis arrivée. Tout simplement. Et c'est ce que vous disent le tirage ici aussi. Vous allez voir. Donc, j'ai résumé ici les trois premières cartes. Il va pas se passer quelque chose d'absolument merveilleux. Et c'est quelque chose dans lequel nous allons tous être embarqués. Et ceux qui n'ont pas fait le choix du cœur, ceux qui ne sont pas en bonne posture, eh bien en effet risquent à partir de ce moment-là, euh, et nous allons tous, notre code esprit va être fixé pour l'éternité comme notre date de naissance. Ça veut dire que, pour c'est pourquoi c'est si important d'être dans le meilleur état possible, son âme, de blanchir son âme. Son âme, notre âme, c'est notre robe. D'accord C'est pour ceux qui ne le savent pas encore, ici je décris ce que nous sommes, parce que c'est éminemment important pour euh, ce moment justement de l'ascension de la Terre, et où nous allons tous ascensionner en même temps, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, et ça va nous figer comme notre deuxième naissance. Pour ceux qui ne croient pas à l'astrologie, aux thèmes astro, eh bien c'est bien dommage, parce qu'il s'agit de cela et de l'importance que cela a. Pour ceux qui connaissent et qui comprennent un minimum le b euh et l'importance de la fixation et de ce code esprit de base, eh bien c'est de cela dont il s'agit et c'est cela qu'il va se passer essentiellement. Et cela va conditionner donc. Tout le reste de ce que vous allez euh, de nature, ça va ça va constituer votre nature profonde, hein Ça va l'identifier pour l'éternité. Pourquoi pour l'éternité Eh ben parce que nous sommes dépendants de la terre et elle ascensionne. Donc elle elle rejoint rejoint euh, son corps d'éternité en asso en ascensionnant. Et donc nous aussi. Et quel que soit notre état, nous allons fixer cette, euh, cette, euh, cette, ce nouveau code esprit. J'appelle ça un code esprit. Euh qui euh, qui va déterminer le reste, hein, notre nature, et donc ce que nous aurons à surmonter ou pas, selon l'état dans lequel nous sommes. Et ce sera plus ou moins compliqué, et j'expliquerai cela plus en détail avec les vidéos suivantes, mais ça demande énormément, énormément euh, d'énergie je dirais simplement pour ceux qui n'ont pas fait le choix du cœur et qui s'embarquent dans le tout connecté que c'est là le plus grand danger. Et je renvoie encore alors à deux vidéos, celle de, du film Avatar qui est près de la préparation justement à, au tout connecté, mais au pire et de et de, et de la, la pire des facettes du tout connecté. Déjà, le fait de la volonté du tout connecté, c'est déjà une inversion totale en soi et une forme, de, une forme de damnation pour ceux qui vont plonger euh, à bras raccourcis là-dedans, euh, et qui vont s'en remettre à l'intelligence artificielle. Je renvoie aussi à l'autre la, à vidéo qui est celle de Lucifer, euh, c'est la deuxième je crois, hein, et le mensonge de l'intelligence artificielle, mensonge de l'IA, et je développerai cela beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail, et de ce qui est véritablement au cœur du poison de ce tout connecté, et cela concerne justement ce que nous sommes. Alors, je reviens à ce que nous sommes pour ceux qui ne le savent pas. Essentiellement, nous sommes trois choses qui ont besoin de se connaître l'une l'autre et de fonctionner ensemble. C'est notre esprit qui se trouve au sommet de notre crâne, c'est notre âme qui est produite par notre esprit et qui est un champ électromagnétique, qui a la forme d'une pomme et qui nous entoure complètement, dans lequel nous sommes complètement baignés, qui passe même sous le sol, sous les pieds, au-delà, et qui remonte, en un, qui remonte au centre et par notre centre, et, et, et, et, et le centre de notre corps, et repasse par l'esprit, et ainsi de suite, dans un mouvement continu et éternel. Et, euh, cette âme contient toutes les informations de notre esprit en synchronicité avec, justement, notre cœur, l'émotion de notre cœur. Donc, la troisième chose que nous sommes, c'est notre corps. Donc, esprit, âme, corps. Et il faut savoir cela, savoir euh, être au pilotage de notre vaisseau, car c'est notre vaisseau, oui, car notre... Âme, qui est notre champ électromagnétique, elle est la coque de notre bateau. Hein. Et le corps, c'est lui qui nous amène dans cette 3D à faire ce que, tout ce que nous pouvons faire. Et notre esprit, c'est celui qui dirige. Et il est au cœur, l'esprit est la source au cœur de toutes les autres dimensions de nos corps. Voilà et le fait de connaître euh, ce corps, ce fonctionnement, de savoir que nous sommes souverains que c'est à nous d'être attentifs à ce qui se passe dans notre esprit parce que c'est ce qui s'imprime dans notre âme et ce qui s'imprime dans notre âme c'est ce qu'elle va aimanter et ce, ce dans quoi on va être baigné et ce qui va ensuite redistribuer par le centre de notre corps hein, cette information à toutes nos cellules Voyez à quel point c'est important et toutes les incidences que cela peut avoir en permanence et à quel point c'est important d'être attentif, d'apprendre à être attentif à ce qui se passe en nous et, et, et, et à ce que l'on garde et à ce que l'on ne garde pas, d'accord Et à ce que l'on souhaite et ce que l'on dit parce que lorsque l'on émet une parole et surtout lorsque l'on ressent cette parole, eh bien elle va s'imprimer aussi profondément que possible, là c'est vraiment l'alignement, là, là, hein, l'alignement clé, et là ça va s'incarner, et plus vous êtes aligné, et plus ça s'incarne vite. Alors attention, faites très attention, d'accord Plus on est aligné, et plus on a de responsabilités, plus on a de pouvoir, oui, mais plus on a de devoir, et plus ce que l'on fait peut être incident. Donc vigilance à tout instant. Voilà. Ne jamais relâcher cette vigilance, ne jamais remettre cette vigilance à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'extérieur. Voilà. Là, j'ai fait le B à bas pour tout le monde. Hein. Pour ceux qui veulent plus de détails, je renvoie encore à mes vidéos. J'ai donné déjà énormément de détails à ces sujets. Donc, ce que nous disent ces trois premières cartes est majestueux. Elles nous disent il va se passer quelque chose d'éminemment beau concernant les énergies universelles et le rythme de la Terre. Et une étape cruciale. Et on te demande d'élever ces énergies. Et en fait, ce sont les énergies de la Terre qui vont s'élever d'un coup. Elles vont, Les énergies de la Terre vont être élevées au plus haut niveau pour pouvoir passer un cap qu'elle ne reviendra pas en arrière. C'est un cap définitif qui va y avoir lieu et contre lequel rien ni personne ne peut faire, quoi que ce soit. Quel que soit le niveau des énergies du mal, Satan, je l'ai dit, a déjà été emprisonné, comme il est dit dans les Écritures des Révélations. C'est déjà fait. Et ça a été fait très peu de temps après le mariage de notre première mère ascensionnée avec Jéchoa et cela aussi je ferai une euh, je ferai une vidéo une, un communiqué spécial pour en parler quelques jours après en décembre 2017 ça s'est passé Satan a été enfermé dans des profondeurs et dans des dimensions D'où il ne sortira que lorsque l'âme de notre galaxie le décidera. Donc, depuis ce moment-là, l'ensemble des forces du mal qui jouent sur Terre, qu'elles soient terrestres, intraterrestres ou extraterrestres, sont dans une forme, ont perdu la tête, la tête de leur commandement et la source de leur commandement. Elles n'ont plus euh, l'assise de leur source. Elles s'en sont coupées, littéralement. Donc c'est une forme de débâcle. Mais elles ont énormément de cartes en main. Elles ont euh, amené euh, leurs pions très, très, très loin. Mais elles ne pourront en aucun cas empêcher ce qui va arriver. Parce que tout a été préparé en parallèle pour que cela se passe de la meilleure façon possible, justement, et sans prendre le moindre risque à ce sujet. Voilà. Donc c'est cela qui va se passer. La Terre va enfin faire son ascension. Et ce qui va se passer ensuite, puisque c'est ce la réalisation de son âme qui est en jeu ici, eh bien, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos qui concernent justement le climax et ce qui va se passer, nous allons, la Terre en premier, en tout premier lieu, va se voir attribuer nécessairement du fait de son ascension. L'ascension, ça veut dire qu'elle va intégrer en un seul corps tous ses corps les corps de toutes ces dimensions elle ne va plus faire que une à partir de ce moment-là toutes les capacités dont l'âme est capable va lui être accessible possible d'accord mais elle va les développer petit à petit les unes après les autres et je me dis que synchroniquement c'est pour ça que en fait j'ai été amenée à ne pas euh, pouvoir euh, divulguer plus d'informations sur l'alignement christique et que cela ne va se produire qu'après l'ascension de la Terre parce que c'est synchrone, tout simplement. On va euh, avancer ensemble avec elle. Hein. Euh, comme je vous dis, je suis, j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, si je peux vous faire ce type de communiqué euh, avec autant d'assurance, euh, relativement parlant, euh, pour ce que cela pourrait choquer ou intriguer, c'est parce que je suis extrêmement proche euh, de la fleur, de notre fleur énergétique, euh, de notre âme collective, et donc de ces mères ascensionnées, de ces sept premières mères ascensionnées. Vous voyez que le chiffre 7 revient constamment. Pour le pire et le meilleur, et le meilleur, voilà. Tout ce qui est, est repris, du côté euh, inverse, donc du côté de la malveillance, comme euh, du côté de la vérité et de la vertu la plus pure et absolue. Voilà pourquoi nous sommes parfois si troublés, euh, et, et voilà pourquoi il est aussi parfois euh, si casse-figure, et si rapide et, et, et aisé de passer du mauvais côté. Parce qu'il suffit parfois d'un détail, un détail auquel on n'aurait pas, euh, pas mis en question, euh, que l'on aurait accepté euh, euh, parce qu'on fait confiance à telle ou telle personne, mais qu'elle-même a fait confiance à d'autres personnes qui elles-mêmes ont été trompées. Voilà. Ah. Et donc, ce passage... Tant attendu et tant espéré depuis des générations et des générations, va enfin avoir lieu. Et donc tous ceux qui ont fait la voie, euh, le choix de la voie du cœur et de l'alignement au cœur, vont être bénis infiniment par toutes les grâces comme jamais, parce que, étant donné que nous sommes directement liés à l'alignement la, à de notre mère la Terre, et donc maintenant, à, à, à, à, dans, dans, dans tout ce qu'elle vit, dans tout l'état dans lequel elle est. Inévitablement, intrinsèquement, eh bien, nous allons aussi tous profiter de cette ascension. Tous ceux qui sont dans la voie du cœur et tous ceux qui sont déjà alignés et quel que soit donc votre, votre degré d'alignement, hein, puisque je... bien sûr nous ascensionnons, nous ascensionnons tous. Mais ce, pas, euh, ce il ne s'agit pas euh, de la même ascension et pour cause. Et je, je vous l'expliquerai donc, je, comme je dis. Donc, regardons les cartes suivantes qui nous donnent des détails. Et oui, alors, euh, la carte principale, c'est l'initiation, l'intuition et le retrait. On parle de quelque chose d'intérieur qui se passe, c'est la graine, c'est la graine, la graine miraculeuse, hein, le ferment et toutes les conditions de retrait, d'intériorité qui permettent justement euh, cette transmutation, euh, cet accomplissement, plutôt, qui va avoir lieu. Les transmutations ont, ont eu lieu, hein, les étapes les unes après les autres, pour la Terre. Et elle arrive maintenant à cette étape euh, centrale, conclusion euh, de son initiation euh, et de son parcours énergétique. Et elle est encadrée, donc, euh, à la gauche, donc sa racine, et son avenir, hein, son but euh, euh, à droite, c'est l'éternité et sa racine, la passion. Qui parle, vous voyez, euh, de, la conjon... non, pas de, de la rencontre frontale des forces opposées. Mais ici, c'est au niveau de l'esprit. Et vous savez, pour ceux qui ont suivi euh, ma chaîne, hein, et qui connaissent maintenant un petit peu mes cartes, ces cartes de l'étoile, Qu'en haut, nous avons euh, en bleu écrit euh, la graine, ce qui se passe au niveau de l'esprit. Et qu'en bas, on, en rose, euh, vif, nous avons euh, ce qui se passe dans l'incarnation. Et le mouvement énergétique d'incarnation, c'est d'abord on sème la graine dans l'esprit et ensuite, immédiatement, elle arrive dans les régions les plus basses de l'incarnation véritable et petit à petit, elle s'incarne d'échelon en échelon euh, pour remonter jusqu'à l'esprit, d'accord Et cela a plusieurs phases. Et il faut parfois sept phases complètes hein, euh, pour que les choses, la première graine s'accomplisse complètement. Donc, ici, première carte, la passion, c'est donc euh, il va y avoir euh, et je l'avais prévenu, euh, c'est ça, fixation pour ceux qui n'ont pas fait euh, le choix du cœur, euh, le mal comme le bien va être fixé. Euh, et on parle d'ici de passion, c'est quelque chose de délétère. Euh, et seul ce qui est du cœur va être sauvé. Et tout ce qui n'est pas du cœur va trouver... Euh, une phase après l'autre, mais ici maintenant, de façon beaucoup plus frontale, comme je l'avais dit, éminemment frontale, donc, on, on a aussi confirmation qu'il va y avoir des événements très difficiles dans la matérialité, d'accord euh, Et que euh, ça va être beaucoup plus facile pour ceux qui sont préparés et qui sont dans la voie du cœur et qui savent ce qu'ils sont et comment cela fonctionne afin de choisir la meilleure ligne de temps. D'accord hein, J'ai expliqué ça aussi dans mes dernières vidéos. Je vous invite à aller sur ma chaîne et à aller voir ces vidéos qui expliquent comment prendre le savoir indispensable pour choisir sa ligne de temps. Euh, et j'en parle aussi euh, dans la posture, la meilleure posture à avoir euh, par rapport au à la liste de survie pour traverser les tribulations. Nous entrons donc au cœur des tribulations, ici. C'est ce que nous dit cette carte. Et ça va être fort fâcheux et fort compliqué et difficile pour tous ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas dans la voie du cœur, parce que tout ce qu'ils sont et qui n'est pas de la voie du cœur va être effacé, dissous, éliminé de quelque façon que ce soit, d'une manière ou d'une autre. Voilà et nous sommes ici à la dernière euh, ligne droite pour ce grand, grand nettoyage, cette grande purification. Comme je dis, nous, nous, nous en sommes qu'au début et les tribulations ont officiellement commencé donc en février 2018. Et euh, alors que notre mère centrale est le corps qui mène vers la Jérusalem céleste, Jéhoshua en est le gardien, vous voyez donc les conséquences que ça a, c'est lui qui juge ou pas, si vous entrez ou pas, qui vous reconnaît ou pas, et il ne vous reconnaît que si vous le reconnaissez, c'est comme ça que fonctionne l'âme, l'esprit et notre vaisseau, c'est pour ça que dans ce jeu on te dit « connais-toi, connais-toi, connais-toi essentiellement ». Le New Age, je vous répète depuis des années, oui, ta nature divine euh, revient à qui tu es, mais il ne t'explique pas ce que c'est, il ne t'explique pas le fonctionnement, et il te demande de faire confiance à des entités qui sont mauvaises, d'accord Moi ici, je t'explique ce que tu es, c'est quoi C'est quoi euh, ta nature divine Comment ça fonctionne Et comment tu peux devenir le seul souverain et maître à bord de ton vaisseau d'amour et de lumière. » Je ne suis certainement pas la seule qui l'explique. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement euh, qu'ici, vous n'êtes pas du tout sur une chaîne euh, de type New Age et, et que euh, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait mon propre alignement hors de toute forme d'influence à part celle d'avoir par moi-même par mes propres recherches, observations connues et rencontrées fait face à face à la loi, la loi, plus petit dénominateur commun de toute chose, et qu'à partir d'elle, et vis-à-vis d'elle, j'ai appris et fait mon alignement. Un alignement qui était déjà dans le cœur. Voilà. Donc, je suis dans cette vigilance, je pratique cette vigilance euh, euh, que je vous recommande, d'accord à chaque instant. Et évidemment, par moment, ce n'est pas, pas du 100%. Ce n'est pas du 100% pour personne. Euh, C'est un, un état d'être, un choix, et il faut constamment, constamment y renouveler. Et comme je le dis, je le répète à chaque fois, tout le monde est faillible. Hein voilà. Et je peux donner, je peux faire des erreurs, je peux faire des, des inapproximations. Ça arrive, voilà. Et bien entendu, parce que comme tout le monde, j'avance à tâtons. J'avance dans le noir, hein, ok Et c'est pour ça qu'on avance avec prudence et en ne faisant que des petits pas, hein, et en assurant chacun de ses pas. Voilà, voilà, voilà ce qui, à mon humble avis, est l'attitude de sagesse et de précaution à avoir, en toutes circonstances, si possible. Mais ceci possible-là recouvre toutes sortes d'événements qui nous poussent à des émotions, qui ne sont pas faciles à gérer et qui nous ramènent euh, parfois très violemment à nos propres instincts euh, qui ne sont pas toujours les meilleurs. Voilà. Et donc c'est un apprentissage, c'est une pratique et c'est un perfectionnement permanent qu'il s'agit euh, de euh, pratiquer. Voilà hein. Donc nous étions dans cette carte de la passion, hein, concernant cette ascension, et qui va, donc, l'objectif c'est l'éternité, l'esprit, l'âme. Donc cette conjonction de ces six premières cartes me disent absolument que c'est ça le grand changement, la terre va ascensionner, euh, j'entends Joshua qui me dit oui, <rire> avec sa, sa, sa voix douce, lumineuse, pleine d'amour, oui, et, et non, donc nous allons euh, recevoir ce code d'éternité, et euh, tous les événements à partir de là vont basculer euh, pour nettoyer la terre et toutes ces dimensions de tout ce qui n'est pas du cœur. Et donc la dernière carte qui euh, pose une affirmation hein, concernant euh, ce qui se passe pour ce grand changement, c'est la carte de l'aimantation. Et ceci m'inspire directement que ce sont toutes les énergies bienveillantes et éveillées, de la planète, les plus purs qui ensemble permettent, et donc nos mères ascensionnées bien entendu hein, et les 144 000 oui, et euh, euh, les 144 000 qui sont dans le cœur, parce qu'il existe 144 000 inverses qui ont fait des cérémonies et qui etc, bref et oui, oui, oui on trouve, je vous le dis, pour chaque chose l'inverse alors, son inverse, ici la carte de l'alimentation nous dit que euh, c'est justement cette euh, expansion d'énergie pure, d'énergie christique dans le cœur, qui ensemble euh, va nous permettre, euh, et avec la terre, d'ascensionner tous ensemble, voilà. Ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement grandiose et puissant, mais ce ne sera pas visible extérieurement, pas cette étape-là. Ce sont les conséquences de cette ascension qui va tout balayer, qui seront visibles jusqu'à ce que tout soit nettoyé, et que la Terre physiquement retrouve euh, cet état, trouve, parce que ce n'est pas un retrouve, parce que... Euh, on ne retrouve, on ne revient pas en arrière. On, les choses, le mouvement est cyclique. Oui, euh, on est, toutes les choses qui n'ont pas été réglées se représentent à nous afin d'être réglées jusqu'à ce qu'elles le soient, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et sinon, elles s'empire. Hein, D'accord. Revenez à ma vidéo. Euh, faire face. Euh, faire face. Euh, la nécessité de faire face, je, je, je ne sais plus le, le, le titre, je, je commence à avoir fait des centaines et des centaines de vidéos. Euh, J'en ai, ai, ai effacé les trois quarts parce que c'était des vidéos euh, euh, des énergies du moment. Euh, euh, voilà, pour faire un peu de place. Hum. Et voilà, donc, ici... Euh, la Terre, on n'en vient jamais au même endroit, c'est une spirale donc, hein, c'est une spirale euh, du temps, temporel, d'espace-temps et énergétique, les trois en même temps, voilà, qui fait que euh, on va, la Terre va, euh, va, va, et ça va être une nécessité absolue, tout va s'enchaîner de façon à ce que l'ensemble des dimensions, et donc sa dimension physique et 3D, toutes les dimensions euh, trouvent une adéquation avec cet état qu'elle va rejoindre là dans quelques jours seulement. Et euh, la carte finale nous insiste pour nous dire euh, voilà, que c'est de la carte de l'intériorité, euh, c'est les profondeurs, c'est le silence. Tout ça va se passer dans le silence des profondeurs, de l'âme de la Terre et de notre âme collective. Voilà pourquoi je vous recommande euh, vraiment, pour les jours qui viennent, de plus que jamais être assidu au quotidien dans euh, ces demandes de purification, de demande de pardon, de couper tout lien avec quel que soit de tout votre karma et de toutes les lignées et de tous vos ascendants, euh, avec toute forme d'emprise, de contrat et de lien avec les énergies du néant sous quelque forme que ce soit. Tous les mots sont importants essayez de trouver une formule qui est exhaustive voilà. Alors les, les, les, les cartes pour compléter cela euh, puisque voilà euh, je voulais vraiment déployer toutes les indications euh, possibles pour être dans la plus grande précision possible dans ce message dans cette communication c'est euh, les cartes messages des lettres, qui vous dit que deux cartes sont sorties en même temps C'est L et S. L nous dit que nous parle de stabilité, d'équilibre matériel, l'incarnation du divin en l'homme grâce à la rigueur et à la sincérité. Donc je crois que j'ai déjà assez profondément euh, et largement euh, discouru depuis le début de cette communication sur ce sujet. Donc ça ne vient que comment dire, confirmer une fois de plus, hein c'est l'incarnation du divin en l'homme grâce à la rigueur et à la sincérité. Et s'ajoute, Voilà, donc avec la carte L et la carte S, le chemin le plus court n'est pas le plus droit. Il faut sinuer dans le labyrinthe pour trouver la juste voie. La voie juste demande des efforts et de la persévérance. Et j'ai demandé... Une carte, vous voyez, on parle de rigueur, de sincérité, d'effort et de persévérance. Et avec la carte de la passion et de l'intériorité, de l'aimantation, c'est très très clair qu'il n'y a que ceux qui ont choisi la voie du cœur et ceux qui vont pratiquer ces demandes vraiment pour aider ce passage qui auront les meilleures places dans la Jérusalem céleste, d'accord Ah oui, même si vous aviez un code de départ qui euh, stipulait que vous deviez euh, soi-disant être... Euh, faire partie de ceux qui allaient aider et tout ça, mais que vous ne le faites pas, ça ne va pas venir tout seul, ça ne tombera pas tout cru, d'accord Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être dans la, dans la, dans la, euh, dans la participation de la mère et du côté du Père. C'est ensemble, dans leur alliance, que les choses se passent. Hein Il ne s'agit pas seulement de demander et de prier, mais aussi d'être dans les actes et dans la parole. Si vous priez que par ailleurs, dans les actes et dans la parole, vous n'êtes pas aligné à votre cœur, vous ne faites pas partie de ces gens-là. Vous ne pouvez pas en faire partie, voyez. C'est complet, c'est holistique. Et donc la carte qui peut vous aider, et, et j'en ai déjà fort parlé, mais puisque je, je, je l'avais sous les yeux, hein, et ça m'a aidé dans dans dans l'interprétation de ce tirage, c'est connais-toi. Donc je, je l'ai déjà très très longuement développé. Et donc euh, C'est ça, euh, il y avait un choix à faire en Mars et au niveau du code de l'esprit. Il y a ceux qui sont dans le cœur et il y a ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont dans le cœur vont donc euh, profiter, vont pouvoir développer toutes les capacités de leur âme puisqu'ils ont choisi le cœur, ils vont pouvoir continuer euh, d'évoluer euh, vertueusement avec les nouvelles énergies de la Terre et euh, pour tous ceux qui malheureusement ne pourront pas passer ces tribulations et seront enlevés au ciel, eh bien, euh, ils pourront se réincarner du temps, euh, du meilleur temps de la terre qui va venir. D'accord Je reviendrai sur tout cela. Mais donc, je redonne encore ces avertissements et euh, je revenais sur cette euh, communiqué que j'ai faite pièges pour ceux qui prient hein, les pièges à éviter voilà euh, donc ne priez pas devant une effigie devant une figure ne priez pas devant un symbole euh, ne priez pas euh, certaines maîtres ascensionnées ne leur demandez pas euh, leur aide euh, etc euh, ni même la flamme violette bois oui, pour regarder un petit peu de quoi il s'agissait, je l'ai appelée, j'ai vu dans quel état elle était, et si en effet euh, la couleur violette est une couleur, euh, puisque je l'ai utilisée ici dans mon jeu aussi, euh, d'union entre le ciel et la terre, d'union énergétique et spirituelle, eh bien la flamme violette est totalement récupérée, donc je demande à tous ceux qui utilisent la flamme violette d'arrêter ça parce qu'elle est reprise et, et, et elle sert de canalisateur pour euh, tous les êtres dont j'ai déjà parlé, et les, et les énergies du néant et le contrôle. Voilà. Donc ça veut dire que votre âme aussi est liée à ça et que vous êtes en lien avec elle. Et c'est très grave parce que euh, vous n'êtes pas du côté du cœur, même si vous croyez l'être. Et oui, et vous, vous avez été trompé tout simplement. Alors... Euh... Voici donc la demande numéro 20 de ce jeu des vertus, c'est distinguer justement la vérité des mensonges, écrit de manière alignée. Je vous la dit. Et prenez quelques respirations pour vous mettre dans les meilleurs états possibles pour la faire, hein pour faire cette demande. Béni sois-tu, Père bien-aimé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 Ou alors, ça c'est le « A » de l'énergie amoureuse qui monte vers le Père et le « M » de l'énergie amoureuse du Père qui descend vers la mère. J'explique cela dans ma méthode « Mise en état d'union ». Mais vous pouvez aussi, et ça c'est un exercice d'alignement vraiment fondamental qui vous permet de, euh, de vous mettre dans la meilleure posture afin de pouvoir aligner les uns après les autres, tous vos corps subtils et de vous aligner, de faire votre grand alignement. Alors, pour... Les autres, et en tout cas pour moi qui suis, qui ai déjà atteint un certain niveau, j'utilise maintenant surtout le merci, merci, merci. Et je le ressens et je laisse, je laisse, comment dire, librement rayonner toute la joie que ce mot procure en moi. Je, voilà, euh, pour clôturer chacune de mes demandes. Voilà. Euh, de la même manière, je veux remercier de tout mon cœur ceux qui prennent le temps et ont la générosité et la bienveillance de me soutenir. Concrètement, j'ai mis à votre disposition deux cagnottes. Elles se trouvent aussi sous cette vidéo directement. Et je vous remercie de tout mon cœur de l'aide et de la générosité et du, et du bon cœur que vous mettez à m'aider, sans quoi je ne reçois aucun soutien. Merci. Et ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait le soutien, je vous assure. On en est actuellement encore extrêmement loin, mais si vous m'écoutez et que vous vous réveillez enfin, et que vous réveillez enfin votre cœur, vous comprendrez qu'il ne s'agit plus de compter sur les autres afin que les choses se fassent, mais de compter sur vous-même, hein, afin qu'elles se fassent concrètement. Alors merci, merci, merci Prenez bien soin de vous, et je vous aime Rendez-vous dans le cœur, mes petits oiseaux chéris